Comment écrire quand on bloque Peut-être que tu fais de la composition, que tu cherches à écrire des textes, à composer des mélodies, mais tu te retrouves dans l'impasse, bloqué, complètement paralysé. Grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir sortir de l'ornière et avancer. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal, j'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix, et depuis de nombreuses années, j'accompagne également les artistes qui souhaitent écrire des chansons. Et justement, les techniques de déblocage bah, font partie des choses que je leur transmets pour ne pas rester coincé dans sa création. Alors, euh, ce qui peut se passer, il y a différents cas de figure. Hein. Peut-être que tu as beaucoup d'idées. Peut-être que tu es le genre de personne à avoir beaucoup, beaucoup d'idées. C'était le cas d'une de, de mes élèves. Elle me disait, mais Antoine, mais j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées, mais je n'arrive pas au moment où je prends mon crayon, mon papier, ou je prends mon téléphone pour noter un texte, et ben là, là, ça bloque parce qu'en fait, j'ai je, je, je, voilà, trop d'idées finalement. Alors ça, ça peut être frustrant parce qu'il y a des personnes, elles, qui sont un peu dégoûtées parce qu'elles ne se trouvent pas assez créatives. Et elles disent ⁇ Oh ben moi, j'ai pas trop d'idées ⁇ Et à l'inverse, ben, une personne qui a beaucoup d'idées, ben, ce n'est pas pour autant qu'elle pourrait euh, avancer plus vite parce que des fois, avoir trop d'idées, ben, ça peut paraître un problème. Je dis bien paraître un problème parce que tu vas voir au cours de cette vidéo qu'en fait, ce est absolument pas un, à condition d'utiliser la technique que je vais te, te donner. Alors, la, la deuxième chose qui peut se passer aussi, c'est que tu as une histoire, tu sais exactement de quoi tu veux parler dans ton texte ou dans ta chanson, mais par contre, euh, tu as beau essayer de résumer, de condenser, ça fait encore trois pages, ça fait encore plusieurs pages. J'avais une personne comme ça, elle me dit voilà, ouais, j'ai écrit un texte, ça faisait dix pages. Je dis wow tu sais, ta, ta chanson, là, elle va durer 3-4 minutes, Il va falloir qu'on condense un petit peu. Elle dit, OK, je vais bosser là-dessus, je vais condenser. Mais elle bloquait toujours à 3 pages. Et dès qu'elle essayait en fait, de faire moins, d'essayer de réécrire sa chanson finalement de manière plus synthétique, eh bien ça coinçait. Donc là aussi c'est peut-être un cas de figure dans lequel tu peux te, te trouver. Finalement, ce qu'on qu s'aperçoit, alors voilà, là je te donne quelques exemples, hein. je ne sais pas exactement toi où tu en es par rapport à ça, ou ce, ce qui te coince exactement. Et ça, tu pourrais me le, me le partager en commentaire que je lirai avec grand plaisir. Mais finalement, ce qui se passe, moi, ce que je constate chez les artistes comme ça qui cherchent à écrire, c'est qu'à un moment, quel que soit l'angle qu'ils essayent d'aborder, ils se retrouvent un petit peu comme acculés dans une impasse, bloqués à ne euh, pas pouvoir avancer. Et ça, bah, c'est assez voilà, décevant. Il y a des fois les musiciens qui attendent, il y a des fois les maisons de disques qui peuvent, qui peuvent attendre hein, quand il y a des maisons de disques derrière. Bon, moi, les personnes que j'accompagne, ce sont des indépendants, donc il n'y a, a pas forcément de maisons de disques. Mais bon, voilà, il y a la communauté, leur communauté qui les attend. Euh, eux-mêmes se sont engagés à, à, à écrire pour eux-mêmes. Et, et euh, voilà, il ne faut absolument pas que... Tu tu restes coincé comme ça. Alors, ce qui va se... la raison, en fait, si tu veux, pour laquelle tu pourrais te retrouver dans cette situation, ça serait parce que euh, tu mélangerais, en fait, le fond et la forme, d'accord, par rapport à ta, à ta chanson, par rapport à ton œuvre. Je m'explique. Le fond, c'est OK. Qu'est-ce que tu veux partager dans ta chanson euh, Qu'est-ce que tu veux, euh, euh, les idées que tu veux faire passer Les émotions que tu veux transmettre Et ça, c'est peut-être clair pour toi. Ça fait peut-être partie justement des idées euh, que tu as. Et si ce n'est pas clair pour toi, ben, je t'invite déjà à euh, clarifier les choses sur cette chose-là. D'accord Ça, c'est le fond de la chanson. C'est vraiment ce que tu vas vouloir partager l'histoire, le scénario, quoi, si tu veux, de, de, de, de ton titre. Et maintenant, la forme, c'est quoi La forme, ça va être le nombre de vers, le nombre de pieds, euh, les, les, les rimes, le nombre de syllabes, le nombre de couplets, le nombre de refrains, le minutage finalement que va durer, euh, que, que va durer euh, ta chanson. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tant que tu ne sépares pas ces deux choses-là, bah, tu vas rester bloqué parce qu'à chaque fois que tu vas essayer de mettre une idée sur le papier, tu vas dire « Ah ben non, cette phrase-là, elle est trop longue. Ah ben non, mais là, ça rime pas. Ah ben non, là, ce pas les bons mots. » et c'est ça qui va te bloquer à chaque fois. Et moi, dans les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à présent, à chaque coup, si tu veux, c'est ce qui permet de se débloquer, c'est dire OK, on va mettre les idées, d'accord, le fond de ta chanson d'un côté et on va travailler sur la forme d'un autre côté. Et une fois qu'on aura travaillé bien sur le fond et bien sur la forme, on va mixer les deux, on va faire rentrer en fait le fond dans la forme de la chanson. d'accord Mais c'est vraiment L'unique solution si tu veux que je vois, si tu veux t'en sortir, si tu es vraiment euh, dans un casse-tête là où tu es, es complètement coincé, c'est vraiment de séparer les choses. Et à partir de là, tu vas voir que ça va tout changer. J'ai une élève dernièrement qui me disait, mais c'est dingue Antoine, ça fait six mois que je bloque, et là en une demi-heure, tu m'as débloqué juste en travaillant là-dessus, bah parce que voilà, il fallait séparer le fond et la forme. Okay Donc j'espère que c'est bien clair pour toi. Le fond, c'est de quoi tu veux parler à travers ta chanson, qu'est-ce que tu veux mettre dans ton texte, qu'est-ce que tu veux transmettre, partager. Donc ça, il faut que tu le formalises. Et ensuite, tu vas travailler à part sur la forme, nombre de couplets, nombre de refrains, euh, le nombre de phrases pour chaque couplet, combien de phrases pour les refrains, comment tu vas entrelacer tes rimes, le nombre de syllabes, le nombre de pieds que tu vas utiliser. Ça, c'est de la forme, d'accord Mais ça, on va y travailler euh, séparément et ensuite, on peut rejoindre ces deux choses-là. Alors, je t'ai fait d'autres euh, vidéos hein, sur cette thématique qui pourront, euh, qui pourront compléter celle-ci pour t'aider à avancer sur l'écriture. Donc, tu les retrouveras, il y a une playlist dédiée hein, qui s'appelle voilà, « écrire, écrire des chansons ». Donc, tu pourras consulter euh, toutes ces vidéos. Si, euh, si tu as besoin euh, d'aller plus loin, moi j'ai un programme d'accompagnement spécifique pour les personnes qui souhaitent Écrire. Alors, tu n'as pas besoin de connaître le solfège ni la musique, tu n'as pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études de littérature, ok j'ai des techniques bien à moi qui permettent de débloquer les gens, qui permettent de libérer leur créativité et qui font que voilà, toutes les personnes que j'ai accompagnées ont réussi à écrire une chanson et en écrivent d'autres. Là, il y a pas mal d'albums qui sont en cours en ce moment et ça me fait vraiment plaisir voilà, quand j'entends ces, ces titres qui ont pris forme alors qu'il y a encore quelques mois, eh bien, ces personnes étaient peut-être comme toi, elles bloquaient, elles bloquaient et elles n'arrivaient pas à avancer. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, euh, je t'invite à cliquer dans le lien que tu trouveras soit à la fin de cette vidéo, soit dans la description. Euh, tu accéderas en fait à un petit formulaire de candidature simplement bah, pour renseigner voilà, tes coordonnées, me dire qui tu es. Et ensuite tu pourras prendre rendez-vous avec moi, d'accord Donc on va échanger euh, très librement comme ça pendant une quinzaine de minutes bah, pour comprendre, voilà, c'est quoi ton univers, qu'est-ce que tu veux créer, où tu en es, est-ce que tu es total débutant, est-ce que tu as déjà essayé des choses, mais ça bloque. Et puis, euh, bah, voilà, si ça match entre nous, on pourra avancer ensemble à travers mon programme de mentorat. Je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un petit pouce en haut, en bas. Active bien la petite cloche de notification. Ça te permettra d'être informé, notamment quand je suis en direct, en live. Je fais pas mal d'émissions et bien ça, ça permet d'échanger entre nous. Et euh, ben moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao